Bonjour à tous et bienvenue dans Fictifem. Salut et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Laetitia Combe, alias Niden Lafay, illustratrice et autrice du blog Cœur avec la chatte. Et vous êtes sur Fictifem, un podcast d'exploration féministe dans les méandres de la littérature de l'imaginaire. Ce mois-ci, je suis avec deux invités sur Discord. Je vous présente Ambra Drizel et Cristal pérez ressamentoriac Salut les filles Salut Salut <rire> Salut, salut Ambre et Cristal, vous êtes les créatrices d'un jeu de rôle en cours d'écriture appelé Arcana. C'est un projet transmédia qui allie à la fois l'écriture d'un jeu de rôle néon médiéval fantasy et à la fois de la photographie avec l'utilisation de body painting, de lumière noire, ainsi que l'écriture de nouvelles, et puis éventuellement un roman en cours, des illustrations. Que dire de plus Est-ce que j'ai tout bon euh, Tu as tout bon. Euh, on va rajouter que ouais. nous avons une chaîne YouTube et euh, nous produisons aussi des musiques. Voilà. Wow. Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire ça va être de la musique euh, d'ambiance, ce genre de choses, c'est-à-dire que ce sera lié à des scénarios Alors on va faire de la musique liée au scénario, effectivement, et on va euh, créer des petites chansons, euh, des petites chansons de gestes sur des PNJ importants de cet univers, par exemple, euh, que vous pourrez utiliser pour vos campagnes euh, quand, quand le jeu sera sorti, par exemple. Du coup, vous avez euh, toutes les deux en fait des rôles bien définis dans la création de, ce, de cette aventure. Ambre, tu es euh, autrice et illustratrice, et Cristal, euh, tu es également autrice et, et tu t'occupes de toute la communication de ce jeu. C'est ça, je m'occupe ouais, de tout ce qui est euh, communication, bah, sur les réseaux avec ben, Facebook, Instagram, on a aussi le site. Euh, mais après, voilà, je suis surtout sur le stand aussi euh, ben, pendant euh, tous les festivals. On est toute une équipe à chercher, du coup, à, à produire ce jeu. Euh, on n'est pas professionnels de ce milieu. On a tous un, un travail et une vie en dehors. Hein. On a une équipe qui respecte la parité, en fait. On a un, un photographe euh, et qui est aussi un, un co-auteur. Euh, C'était Luc le photographe et Thomas, euh, notre quatrième co-auteur, qui s'est ajouté. Lui, il a plus un regard pour l'instant euh, euh, de relecteur et... Euh, et, euh, et de correcteur. Euh, à côté de ça, on a le mari de Crystal qui euh, est professeur de maths, qui euh, est venu nous aider euh, à créer les statistiques pour le système de jeu que j'ai monté. Voilà. Et moi, du coup, je suis l'autrice euh, principale. Euh, je suis à l'origine du projet. J'ai réuni l'équipe autour de moi. Et euh, c'est vraiment tous des amours de, de m'accompagner dans ce projet et, euh, et d'être devenu des, des super co-auteurs. La présence du coup euh, des créatrices sur les salons, c'est hyper important. En dehors de l'écriture du background, il y a la création d'un système de jeu. Et pour savoir s'il fonctionne et si les scénarios tiennent la route, il faut pouvoir le faire playtester. Et pour ça, mmh. il faut un peu euh, sortir de son propre cocon de, de joue heureuse, hein, pour ainsi dire. Du coup, il faut un peu le faire playtester à des gens qu'on ne connaît pas, aller euh, en faire la promo euh, dans les conventions. Et euh, la dernière en date où, nous nous sommes vues toutes les trois, c'était au Festival International des Jeux de Cannes euh, en février. Et toutes les trois, on avait vu qu'il y avait de plus en plus de meufs sur les tables de JDR et mm -hmm. c'était cool. Au fige. nous étions quatre demoiselles sur le stand. Deux amies se, se sont jointes à nous, puisque c'est un, un gros festival qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. sera, Je pense que ça serait intéressant tout à l'heure d'aborder le sujet. Qu'est-ce qui se passe quand on est maître, maîtresse pardon donc, maîtresse de jeu euh, devant des gens qui n'ont euh, pas l'habitude heureusement ça va de mieux en mieux mais c'est très drôle au début euh, quand on tombe sur des gens qui s'attendent pas à voir euh, une une femme euh, et euh, jouer les mj et euh, et être autrice et alors le, le combo des deux euh, bah, des fois euh, ils y croient pas euh. c'est vrai c'est encore euh, difficile mais... euh, aujourd'hui dans la tête euh, de de certains hommes, de voir des femmes MJ et, et autrices de jeux. Alors pour le coup, moi j'ai une, une très grosse expérience en animation. Euh, C'était mon travail jusqu'à ce que je devienne euh, enseignante. J'ai beaucoup, euh, beaucoup fait d'animation et dans les loisirs de l'imaginaire, dans le GDR, mais dans beaucoup d'autres choses. Donc juste avant le confinement. Je suis tombée sur des pépites comme ça, oui, euh, où euh, je suis à l'accueil euh, d'un Paul JDR où euh, j'accueille euh, une table qui est Je leur dis « Bah, Votre MJ, elle est elle est derrière. Elle a fini sa pause. Vous pouvez aller euh, vous asseoir. Euh, » Et où ils me regardent avec euh, la mâchoire qui en tombe par terre, presque, et qui me disent « Mais t'es une fille. » Non. Oui, euh, <rire> c'est une fille, oui. Et, euh, et qui hésite à aller s'asseoir à la table, du coup, parce que c'était, c'était une fille. Alors, moi, j'étais à l'accueil, donc c'était logique, puisque l'accueil, apparemment, c'est un travail de, de nana. Pour eux, ils n'étaient pas choqués. Euh, mais euh, l'EMJ, il fallait que ce soit un homme. Il hein. fallait que ce soit idéalement mon copain, apparemment. Euh, J'extrapole un petit peu, mais c'était ça. Alors, ça va de mieux en mieux, mais parfois, mais on a ce petit euh, ce petit recul du « Ah tiens !» Et là, récemment, on a l'effet inverse euh, en festival, ça c'est extrêmement drôle. Enfin, ça me fait un peu rire jeune, mais ah, tiens « euh, c'est sympa de voir des filles euh, au stand, ah, c'est bien de voir une équipe que de filles. Ah oh là là, on voit la touche féminine à votre stand. Ouais, non mais ça va, euh, la touche féminine, qu'est-ce que c'est euh, Arrêtez Moi ça fait aussi 20 ans que je fais des conventions en tant que joueuse, et puis maintenant en tant qu'illustratrice de, de jeux de rôle. Quand t'es euh, une meuf euh, qui arrive en salon, tu vas être automatiquement associée à la copine de. Euh, moi, j'ai eu mmh. ce problème, mais tout le temps. C'est-à-dire que bah, quand je suis arrivée à euh, ma première convention, j'avais 16 ans et, et j'étais venue avec mon meilleur ami. Et, euh, et les années qui ont suivi, c'est moi qui rapportais mes petits copains pour, euh, pour leur faire découvrir le JDR. Et même si c'était moi qui rapportais les petits copains, j'ai toujours été considérée comme la copine un mec qui vient faire du JDR. On ne va jamais se poser la question de c'est le copain de qui, en fait. Déjà, Arcana, c'est le, le, le, le pitch du jeu. Bah, il est assez dark en soi, quoi. Euh, c'est pas. Et, mmh. euh, et on vous a déjà vrai. fait la réflexion que c'était bien. C'était un jeu plein de paillettes, un truc comme ça, non Oui, ah oui, ça, ça, on a eu ça, ça m'a euh C'est un jeu plein de paillettes. Euh, c'est idéal pour, pour cibler les filles euh, et les copines de Roliste. Et alors là, je me suis dit, ça y est, on est, on est dans la. Dans, la, dans, dans quelle dimension nous sommes tombés euh... Sachant que c'était de femmes qui étaient face à eux et pas des copines de rollistes en fait on était nous-mêmes rollistes et enfin c'était incohérent avec même le la, le moment même en fait s'est enfin on, on était là quoi on, on leur montrait on était des rollistes et enfin moi ça fait dix ans Ambre ça fait plus longtemps qu'elle qu joue on a toujours eu plein de copines on euh, a un groupe où il y a énormément de femmes qui jouaient et pas des copines de rollistes alors on peut être copines de rollistes on a le droit aussi c'est bien aussi hein mais mais c'est pas la question c'est juste euh, on est là en fait on, on existe on n'est pas on existe en tant que personne et en tant que, que joueuse en fait tout simplement oui c'est c'est réduite en fait c'est hyper archaïque parce que tu es réduite à ta place euh, de copine de femme de tu peux pas exister euh, pour toi-même comme disait cristal tu peux pas exister en tant qu'être humain qui aime pratiquer le jeu de rôle alors ça change hein c'est pas le problème mais c'est c'est une réalité dans le milieu du JDR parce que c'est un milieu plus petit, c'est toujours le, le le prisme de se dire elle vit à travers un un un homme et c'est super super relou. Année sur euh, l'espace d'une maison d'édition, il y avait beaucoup de joueuses, des fois deux par, euh, deux par table. Alors, du coup, tout est relatif hein, parce que les femmes sont toujours euh, minoritaires, mais ça me sautait aux yeux quand je voyais leur, euh, leur espace plein à craquer et que je comptais toutes les tables et qu'à toutes les tables il y avait au moins une à deux, deux filles. Alors, il y a 20 ans, ans c'était pas comme ça. Ben, C'est vrai que cette année, euh, ben, j'ai vu beaucoup de femmes. Euh, qui me parlait, qui me disait, ben, qu'elles avaient envie de commencer, mais qu'elles savaient pas vers qui euh, se diriger, qui osaient pas spécialement, et c'est vrai que, ben, je, je, je peux pas m'empêcher de penser que le fait que, oui, mine de rien, je sois une femme euh, qui tienne un stand, et qui présente un jeu de rôle, et qui, euh, en tant qu'autrice, et, et qui est là, ben, ça, que, que ça les met plus en confiance, ça permet aussi, ben, je pense, euh, visuellement, en fait, de celles qui sont un peu frileuses et qui n'osent pas forcément, peut-être, de se dire, ben, j'ai ma place aussi, en fait. Bah, C'est clair, mais venez les meufs, hein, en fait, on s'éclate hein, dans le JDR, hein, on s'épanouit oui, oui. intellectuellement, euh, on rencontre plein de gens super intéressants, il euh, n'y a pas que des connards sexistes, il euh, y a aussi euh, plein de gens euh, inclusifs et ouverts d'esprit. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'initiatives inclusives de la part des maisons d'édition. Mais même en termes de, de, de réflexion, je, je, le, les connards sexistes, euh, euh, je trouve qu'ils sont en minorité maintenant et de plus en plus. C'est génial. Euh, C'est la preuve qu'il y a un vrai glissement, un vrai, un, vrai, un vrai changement de mentalité. Euh, C'est formidable là, de, voir, euh, de voir des démonstratrices, d'en voir plein. Euh, quand j'ai commencé, moi, en tant qu'animatrice, à faire de la démonstration pour des assos, pour des boutons, j'étais la seule femme. Et euh, ça va vraiment mieux en mieux. Même si le JDR, il est de plus en plus inclusif, bah, il est toujours, toujours euh, dominé par les hommes. Alors aujourd'hui, il y a des, des éditeurs qui sont géniaux, qui font en sorte de ne pas véhiculer des stéréotypes sexistes, racistes et LGBTphobes, par exemple. Mais on voit bien qu'il y a encore un très faible pourcentage d'autrices. On peut vraiment l'expliquer par euh, plusieurs facteurs, enfin, des, des facteurs mmh. qui sont sexistes. Euh, et qui sont les mêmes, finalement, euh, ce sont les mêmes mécanismes dans toutes les entreprises où il faut gravir les échelons et il faut en faire euh, trois fois plus quand on est une femme. Je voulais par exemple commencer par un fait qu'on a en commun, qui est de devoir combattre notre propre syndrome de l'imposture, mais finalement, ça me mène aussi à penser que, que ce qu'il faut combattre, c'est le système patriarcal qui nous place lui-même directement dans le syndrome de l'imposture. Alors oui, je dis euh, syndrome de l'imposture pour être inclusophone, mais euh, mais on parle bien du syndrome de l'imposteur qui appelle aussi du coup au syndrome de l'autodidacte, hein, qu'on appelle aussi comme ça, qui nous donne le sentiment de ne pas mériter la place qu'on occupe. Et ce sentiment, il est créé à la fois par un certain nombre d'événements où nous avons été malmenés et à la fois par un système de domination où notre propre estime de nous-mêmes dépend de la nécessité que nous avons à nous comparer aux autres. Et pendant mes recherches, je me suis dite que absolument tout nous menait à nous comparer les unes aux autres. Ça fait vraiment partie d'un schéma. On est forcé à nous comparer les unes aux autres à cause de l'éducation genrée imposée par le système patriarcal, quel que soit le milieu familial dans lequel nous grandissons. D'abord, on nous a éduqués euh, pendant euh, des siècles à être des rivales pour faire un bon mariage. Alors même si c'est plus le cas aujourd'hui, ça reste encore dans les esprits. C'est des mécanismes en fait qui restent dans l'inconscient collectif. Et, euh, et donc quand t'es autrice, euh, que es une femme, tu as double peine, tu dois déconstruire ta propre misogynie intégrée, parce que du coup le, le syndrome de l'imposture, c'est de la misogynie intégrée, et euh, tu dois aussi combattre la misogynie des hommes de ton propre milieu. Euh, dans le milieu de la littérature, ce milieu c'est un milieu qui est hyper compétitif, à cause de ce fameux, ce qu'on appelle le, le plafond de verre, qui est euh, qu'à la tête des maisons d'édition, ce sont des hommes qui favorisent plus facilement l'accès aux hommes, parce que c'est leur pote en fait. Quels sont les, les mécanismes du syndrome de l'imposture que vous avez dû combattre Allez-y, c'est à vous. On en a parlé énormément de, du syndrome de l'imposture euh, euh, ensemble, euh, donc c'est quelque chose de très présent. J'en parlais à Cristal euh, juste avant. C'est quelque chose qui, à l'origine, euh, s'est imposé à moi quand j'ai commencé à travailler sur ce jeu. Quand j'ai pris la décision d'en faire quelque chose que je voulais mener à l'édition, je ne me suis pas sentie capable de le faire toute seule. Et ce besoin d'être une équipe, c'est parce que j'avais conscience de mes limites déjà et que je savais que je ne pouvais pas tout faire et que j'avais besoin d'être entourée. Mais j'avais aussi besoin d'être rassurée parce que tout faire toute seule, c'était se battre toute seule. Voilà, de pas pas être connue dans ce milieu déjà je, je me sentais pas bien je me disais bon euh, ils vont voir arriver une petite jeunette avec un projet ils vont ils vont tous m'envoyer euh, m'envoyer péter euh, mais en plus euh, le fait d'être seule et de porter le projet seule je n'étais pas tranquille je te je te rassure en fait euh, que tu sois un homme ou une femme dans le milieu du jeu de rôle euh, tu es forcément amené à travailler en équipe parce que si tu travailles seul euh, bah déjà Projet en fait, euh, ben, il, a, il aura du mal à aboutir. Et il y a énormément de monde euh, derrière, de, de relecteurs, de, de, de, de scénaristes. Euh. Bien sûr que tu as une équipe, etc., autour de toi, mais en termes d'apprentissage, tu apparais seul. Et euh, moi, je me sentais pas d'apparaître seul. J'avais besoin de dire qu'on est en équipe, on est plusieurs, et d'avoir des co-auteurs avec moi. La différence, c'est que dès le début du projet, moi, j'avais besoin de ce groupe, voilà. C'est vrai que je l'ai un peu engueulé parce que souvent, Ambre va se remettre en question sur beaucoup de choses. Elle se met d'ailleurs peut-être des fois un peu trop même en question, mais voilà, c'est quelqu'un qui va toujours se, bah, se questionner sur ce qu'elle fait. Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est bien Est-ce que pour rendre bah, le mieux, mieux qu'elle... Enfin, de donner la meilleure chose qu'elle peut faire Et ce qui est rigolo, c'est que moi aussi, de mon côté, j J'étais très contente de faire cette émission, mais j'avais un peu peur aussi. Je me disais, est-ce que je... Enfin, je sais qu on sait qu'on a des choses à raconter, mais est-ce qu'on est légitime aussi Je sais qu'on a, on essaye de tout donner pour aller au festival et pour ben faire sortir Arcana et faire connaître Arcana. Ben c'est un projet qui dure depuis longtemps justement et que ben je l'ai tellement aimé ce projet que j'aimerais que les autres puissent ben en profiter. Mais c'est vrai qu'il y a des moments. Ben, c'est vrai qu'on regarde toujours chez les autres qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Outre l'exemple le, qu'on donnait tout à l'heure, notre légitimité euh, dans ce milieu, il y avait aussi la jeunesse qui s'ajoutait à ça. Ça, c'est encore une fois euh, une logique assez euh, patriarcale, euh, cette espèce de euh, respecter euh, la personne qui est au-dessus, qui a une hiérarchie, euh, qui est plus ancienne, donc qui en sait plus. C'est très bloquant parce que... Quand j'étais très jeune, j'ai commencé à travailler en animation et déjà à ce moment-là, j'ai été chargée de projet parce que je me suis lancée dans plein de projets et j'ai été consultée par des hommes blancs-silles genre, comme c'est amusant, qui avaient le double de mon âge et qui ne voulaient pas être dirigés par une gamine qui avait 19 ans et qui, quand elle portait le projet, leur demandait de faire certaines choses déjeuner, parce que, euh ne savait pas à être sous les ordres d'une gamine, d'une fillette. Et quand on arrive dans ce milieu euh, qui est très petit, euh, qui est majoritairement euh, dirigé par des hommes euh, qui ont la quarantaine passée, c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant, mais ce syndrome de l'imposture, on, on l'a aussi euh, dans beaucoup, beaucoup d'autres moments euh, quand, on est, euh, quand on est dans le processus de création. Parce que euh, bien sûr qu'on va se comparer à ce qui est sorti, à ce qui existe. C'est logique, c'est notre, notre travail aussi. Hein. Moi, derrière moi, j'ai une collection de JDR absolument euh, gigantesque. Il euh, y a la moitié, il euh, y en a la moitié, je ne les jouerai jamais, euh, mais euh, j'adore faire des recherches. Euh, donc euh, je, je, je prends, je décortique les systèmes. Euh, bien sûr qu'on va se comparer à ce qui, ce qui existe, qui sort, c'est notre travail aussi d'être à la pointe euh, un petit peu euh, et de pas sortir un, un truc euh, qui a une mécanique digne des années 90, très lourde et qui fonctionne pas, non, c'est pas le... Il euh, y a des choses qui sont sorties dans les années 90 qui fonctionnent très bien avant que je me fasse taper. Euh, <rire> mais c'est obligatoire, on se sent obligé en fait d'essayer de, d'être à la hauteur. Moi je suis très perfectionniste dans dans, dans le travail que je fournis euh, pour Arcana, je demande, euh, je demande au, à mes très chers euh, collaborateurs euh, d'être très perfectionnistes aussi. Mais euh, on demande cet effort-là aussi parce qu'on a peur du retour de, de bâton, qu'on se dit qu'on veut être vraiment euh, sûr de nos appuis et qu'on veut rechercher euh, tout ça. Cette recherche en fait de la perfection, c'est parce que derrière, on a euh, des personnes qui vont nous attendre au tournant parce qu'on est des femmes. Est, on n'est pas là à faire du ouin-ouin, mm -hmm. on est des femmes, donc du coup on est persécuté par des hommes. Euh, mais c'est une réalité que euh, lorsqu'on est une femme, on va être trois fois plus critiqué pour ce qu'on fait et des fois même pas sur le contenu qu'on propose. C'est-à-dire, ah oui. euh, tu vois, on mm -hmm. va être critiqué oui. sur notre apparence. Enfin, des euh... hein. ce sont des choses inconscientes. Hein. Je, je m'entends moi-même ouais. des fois, ça m'arrive et, et je me tape sur les doigts juste après, me dire, je vois quelqu'un à la télé je vais dire bah tiens alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle présente ouais ah bah j'aime, ah elle est jolie ou alors qu'il n'y a pas d'intérêt enfin j'aime pas comment elle est habillée ou des choses où en fait on, qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle propose parce que c'est une chanteuse donc je dois m'occuper de sa voix, pas de, de son apparence ou, où on peut avoir tous en fait que ce soit homme ou femme des, des, des réflexions bah, qui sont sexistes en fait et, et le tout bah c'est après de s'en rendre compte et de, essayer de les déconstruire, parce que du moment qu'on, on commence à s'en rendre compte, ça, ça nous, ça nous, c'est enfin, à l'oreille, on l'entend et ça, ça, on peut plus l'accepter, en fait. C'est ça, ça. c'est ça, on doit et déconstruire euh, notre propre misogynie intégrée, c'est-à-dire le sexisme qu'on a pour, pour nous-mêmes, en fait, c'est pour, et pour nos propres consoeurs. Et, euh, et on doit également déconstruire la misogynie des autres hommes qui, qui sont là et qui nous attendent au tournant et qui, qui vont nous critiquer sur notre apparence, nous aussi, voilà. Il y a une anecdote que vous m'aviez racontée euh, au Fige, qu'il faut absolument que vous racontiez au, à nos auditrices, histoire qu'elles se rendent compte euh, de ce que c'est que d'être une jeune autrice qui présente son, oh là là. son JDR dans une convention. Donc vous avez récemment, <rire> ouais, c'est ça, vous avez récemment euh, présenté à Arcana, un, un éditeur qui avait l'air très intéressé par votre jeu. Allez-y, racontez-nous parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment une pépite ça. Alors moi je pense qu'il n'était pas intéressé par notre jeu, euh, il était intéressé par avoir un, un My Little Pony lac -like. <rire> Je pitch je pitch le jeu euh, à la personne qui, qui a la, la gentillesse de se déplacer sur notre stand. Euh, bienvenue dans Arcana, un univers où la nuit est éternelle euh, et où la magie est partout, etc etc. Et euh, je parle de bioluminescence, puisque comme les créatures euh, des abysses, les créatures du monde d'Arcana euh, euh, survivent dans cette nuit éternelle grâce à la bioluminescence et à la magie qui les entoure, euh, l'univers est assez sombre, hein. on dit néon, parce qu'il y a cette bioluminescence, mais c'est de la dark fantasy, euh, on, on aborde des thèmes difficile comme euh, la transidentité, comme euh, le racisme, on va parler de guerre, on va parler de, de violence, euh, on va aborder des thèmes compliqués. Donc j'explique un petit peu euh, ce pitch. Et la personne euh, en face de moi, je pense, a mis un filtre poney licorne paillettes sur ma tête, et euh, a retenu que ce qu'elle voulait et des fois des, des notions et des mots qui sont pas euh, qui qui sont jamais sortis de ma bouche en fait et qui elle m'a sorti euh, ah bah, c'est c'est génial euh, d'avoir un truc un petit peu pailleté comme ça avec de la magie euh, et des trucs un petit peu lumineux et pailletés ça tombe bien euh, de viser les copines de Rollis, comme ça, un jeu fait par les filles, euh, ah, oui. euh, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc c'était un jeu fait par des filles, donc c'était forcément pour des filles, un petit temps. Petit deux, il y avait des paillettes partout. Euh, je suis quasi sûre d'avoir jamais avoir dit le mot « paillettes euh, » parce qu'à oui, ce moment-là... là, euh... là et tu ne l'as jamais dit, c'est sûr. Ouais. J'étais bien présente et on était là toutes les deux. à lui présenter. justement, c'était... Euh... Le cas qu'on parlait au début, on était vraiment là, présente, toutes les deux, face à, à cette personne, et qui nous dit, copine de rôlistes. Et Payette, non, pas du tout, pas, non, non, non, non, euh, non. C'est <rire> incroyable, <rire> c'est incroyable. Et <rire> j'espère vraiment que cette anecdote euh, permettra à nos auditeuristes de comprendre ce qu'il se passe en convention lorsque les autrices présentent leur jeu. Parce que à chaque fois que l'on dit qu'en tant qu'autrice, c'est compliqué, qu'on doit en faire trois fois plus et qu'on doit faire tomber des murs pour pouvoir réussir à trouver sa place, à chaque fois, on a toujours un groupe de personnes qui sera là pour nous dire « mais non, vous exagérez », qui diront « mais attends, euh, voilà, moi je connais plein d'autrices, elles n'ont jamais eu affaire à ce genre d'individu ». Ben non, ben, en fait, c'est faux. Voilà, vous connaissez pas plein d'autrices et si vous connaissez plein d'autrices, et ben, vous savez, si vous les écoutez un petit peu, vous saurez par où elles sont passées et elles sont passées par là. Elles sont passées par ce genre de situation sexiste. Heureusement, c'est qu'il y a toutes les personnes à côté qu'on rencontre, euh, que ce soit des visiteurs, des collègues de jeux de rôle et d'autres choses. Enfin, c'est heureusement qu'ils sont là à côté justement parce que je pense que sinon on déchante très très vite et ça permet un peu de contrebalancer ça, justement de se dire bah il y a des personnes quand même qui sont bien, enfin si qui... je peux dire ça, mais en tout cas qui ça vaut le coup de faire ces rencontres, ça vaut le coup d'aller à la face au, au public et ben euh, qu'on a des retours de, du jeu, euh... enfin c'est tellement agréable et c'est tellement ben génialissime de se dire bah ben, super notre jeu il peut plaire à d'autres personnes et peut-être que eux aussi vont passer de bons moments avec et heureusement qu'il y a ça parce que sinon on, on déchanterait très vite quoi. Et quand juste je, je repense à quand on parlait, de, on doit faire trois fois plus euh, que d'autres. Ben, moi j'ai l'image du stand qui vient de suite en tête parce que c'est vrai qu'on a mis le paquet. <rire> on a bien euh, un peu ce qui était thé théâtral <rire> et euh, ben on a euh, on a tout ce qui est, euh, on a des photos, on a euh, des, euh, des petits bibelots, on a des dés, on a des euh, on a des, des <rire> On, on y allait, quoi. Et c'est vrai Bien. que ben peut-être aussi, peut-être en analysant, je me disais peut-être c'est le fait aussi que ben on avait envie, on voulait être visible, on voulait, euh, on voulait effectivement être vu, et avoir euh, oui. de suite euh, une immersion. Euh, parce que c'est pour ça aussi que le jeu est transmetté, hein. C'est parce qu'on a une volonté d'immersion, de faire voir le projet, peut-être plus. On a, on a mis le paquet. Euh, et même nous, hein, euh, on s'habille euh, exprès, des fois, on se maquille euh, exprès parce qu'on ça rigolo, euh, euh, c'est notre, notre petit kiff, On fait du moitié cosplay, euh, on s'amuse un petit peu. Dans certaines conventions, on va pas le faire. Euh, voilà, il y a, y a toujours un, un moment. Euh, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas Il y a, y a ces réflexions aussi. Au fait que moi, je fais des nocturnes euh, dans pratiquement tous les festivals, donc des nocturnes qui peuvent parfois se finir à 3-4 heures du matin, où je vais rentrer tout seul quand il euh, quand y a de la route à faire. Et moi, ça me gêne pas, mais... Il mmh, y a des moments où je me dis ah ben bah non, mais bah là on va pas se mettre en cosplay, c'est trop dangereux, etc. Mmh. Euh, alors qu'un qu euh, gars ne se posera pas cette question. C'est-à-dire euh, s'il doit faire sa, sa nocturne en cosplay, ben bah, euh, voilà. Même les, tu vois, par exemple, pour le fige, ben je voulais trop joindre parce que je voulais pas aussi que tu rentres toute seule. Je enfin, toujours pensé à, à comment les unes et les autres vont rentrer et de est-ce que l'autre va être en danger ou est-ce que euh, qu comment on fait quoi c'est une, une charge qu'on ne se pose pas en fait euh, dans d'autres circonstances en fait qu'on devrait pas se poser normalement et je pense que pas mal de personnes ne euh, pensent aux hommes se la posent même pas quoi j'en je, parlais avec mon compagnon lui il, maintenant il, il s'en rend compte mais lui pour lui c'était pas quelque chose qu'il qu envisageait et qu'il imaginait en fait euh, il se posait même pas la question en fait de ce que nous on pouvait ressentir par rapport à ça je pense nous euh, en tant que femme euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'en rendent même pas compte, en fait. Et c'est paradoxal parce que derrière, on, on a aussi euh, l'effet inverse. Euh, quand, on, quand on va, par exemple, euh, s'habiller pour le stand euh, et mettre tel décolleté, tel collier, du maquillage peps, on va se dire « est-ce que c'est pas trop euh, Est-ce que justement ça fait pas trop ?» Il euh, y a aussi l'idée de se dire « ça va pas être pris pour une invitation. Est-ce que ça va pas. Euh, euh, Est-ce que ça va pas desservir le, le propos. Euh, Est-ce qu'on va pas venir nous dire. Mais bah après, je pense que tu as, as déjà vu ça aussi. Le. Euh, ouais, tu défends le féminisme, mais tu te maquilles. Ah, mais quelle lance. Euh, quelle euh, lance voilà, lance euh, Oui, mais ça c'est tout le temps en fait. Si tu te maquilles pas. T'es considéré comme quelqu'un qui prend pas soin de, de soi, donc on va penser que t'es dégueulasse. Et si tu te maquilles, tu te desserres la cause du féminisme. Et c'est du slut-shaming, ça. Il faut arrêter. Euh, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Arrêtez de nous juger en fonction de ce qu'on porte, du maquillage qu'on a. Si on veut faire du contouring, on fait du contouring. Mais arrêtez. C est, c est, en fait, ces questions-là, elles, elles, elles, elles, elles cristallisent euh, le débat en, en vrai. Hein. Pour moi, c'est du temps qu'on perd. Euh, les personnes qui nous posent ce genre de questions, c'est du temps perdu de les écouter et de débattre de ça, parce que ce temps, on pourrait le prendre à construire des univers, euh, parler de systèmes de jeu, avoir des discussions hyper intéressantes sur le JDR. On en revient au fait que euh, on sait que quand on est une femme, on va être jugé sur notre apparence. Complexe. On en revient à ça en fait, et ça nous prend, la, la, la, ça nous prend une charge mentale de ouf. Et cette charge mentale, ça bah, nous prend de l'énergie, et cette énergie, on pourrait la mettre ailleurs. Et, euh, et moi, je, je sais que ça fait partie en fait d'un mécanisme. C'est un mécanisme du patriarcat qui est là mmh. Mmh. pour nous diviser et puis pour nous bouffer en fait notre notre notre énergie et notre temps. Euh, comme ça, on peut, on, on, comme ça, on n'avance pas. C'est gagné, tu vois. Comme ça, on fait rien. Tu ne on fait rien que de penser à notre apparence. Je pense que c'est ça l'important, c'est de se dire, on, on fait ça pour nous et on, et on s'éclate à le faire, que ce soit euh, sur cette question-là ou que ce soit sur le reste, hein, pour notre projet, euh, nous on s'éclate, et euh, comme disait Christelle tout à l'heure, pour tous les super retours qu'on a eus, pour tous les échanges hyper constructifs, euh, pour tous ces moments où il euh, y a des joueurs qui euh, se sont embarqués avec nous dans l'aventure, euh, qui nous ont fait vivre euh, des, des, des soirées incroyables de nocturne ou des démos incroyables et qui à la fin nous ont dit euh, « Ah c'est cool, bon il y a ça, ça, ça qui m'ont gêné mais j'adorais ça » et cet étrange constructif, tout ça, euh, ça, ça heureusement ça efface euh, toutes les pépites qu'on vous a racontées euh, qui euh, sont maintenant des anecdotes dont on rigole et euh, parce qu'il faut mieux en rire que d'en pleurer. Et euh, je voilà, mais on, on vit ça, une, on le vit quand même, et c'est une réalité. Et pourtant, on joue, voilà, pour reprendre le fameux blog. Euh... Et pourtant, ah. elle joue. Cristal, Ambre, merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, euh, pour playtester Arcana, prochainement Alors, euh, prochainement, nous serons au Nice Fiction. Yeah. Dans le secteur euh, sud euh, belle côte d'Azur, <rire> on fait aussi euh, quelques démos euh, dans, dans le secteur de Nîmes parce que c'est là où le gros de l'équipe habite. On a un site, du coup arcana.jdr, vous pouvez nous trouver comme ça avec .fr, où on met ben justement on, on poste des nouvelles aussi, euh, puis euh, quand on parlait de la chaîne YouTube, euh, si euh, vous voulez découvrir un petit peu, des fois ça peut être un peu plus parlant parce qu'on a joué beaucoup sur l'image graphique, tout ça. Euh, le style graphique du moins euh, de l'univers. Donc euh, n'hésitez pas à y faire un tour et puis à venir nous faire coucou au festival. Yes, cette émission est créée en partenariat avec la Tribune des Vagabonds du rêve, euh, vous pouvez vous abonner à leur chaîne YouTube pour suivre cette émission, vous pouvez également retrouver cette émission sur les plateformes de podcast Spotify, iTunes, Deezer, euh, tout ça tout ça, mettez-nous un pouce en l'air euh, si vous avez aimé cette capsule, laissez-nous un commentaire, restez courtois dans les commentaires. Euh, Insiste, hein. vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon. Je remercie JPD, Emmanuel Garbi, euh, Benoît Castello et Guillaume Hatt d'être contributeuristes de cette émission. Je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Des bisous, ciao ciao Au revoir Au revoir